Alors que la Tunisie souffle la dixième bougie de sa révolution de 2011 qui avait déclenché le printemps arabe, sa jeunesse manifeste toujours son mécontentement dans la rue. Mais d'où vient toute cette colère Bonjour. Je suis Safé, haut-parleur à Tunis et je vous emmène aujourd'hui à la rencontre de notre nouvelle génération de militants politiques. J'étais euh, élevée dans une famille d'opposants. J'ai vécu la dictature, la tyrannie, l'oppression. On était jeunes et on pensait qu'on va pouvoir changer la vie, changer le pays. Sauf qu'au bout de dix ans et quelques passages ratés dans différents partis politiques, la réalité a fini par les rattraper. Tout ce conflit générationnel, les idées n'étaient pas les mêmes. Même notre vision pour la liberté n'était pas la même. Désormais, les rêves les plus fous ont cédé place à la désillusion. Des rêves brisés, certes, mais aussi des revendications qui n'ont toujours pas été satisfaites à partir de là le constat était sans appel elle et Hill devaient voler de leurs propres ailes loin des sentiers battus par les structures classiques j'ai commencé à songer de faire voilà, je dois quitter, je dois trouver autre chose. Et c'est à ce moment-là qu que BGK a lancé le projet de loi de la réconciliation. Pour une raison ou une autre, on a quitté ces partis-là, on est parti pour, euh, pour se chercher. C'était notre avenir à nous-là. Il faut prendre les choses en main. Tous ces jeunes-là et la majorité qui ont quitté leur parti se sont retrouvés ensemble à Ménishu Semar. البناء الأولي للحملة والفكرة والمفهوم يتبنيه بشكل جماعي. كنا دي ديبونت بعدن لي ده بريسر آبل بعثوا فيسبوك هاشتاج ما نشمسامح نحن ضد قانون المصالحة. فلقينا تفاعل ملعبين. الحملة وفقها مفتوح جدا. لما تلمش ناس من نفس المشير بالفكرية والنديولوجيا والاشياع هاي كان مبدئي مرتكز على على شعارات الثورة. كانوا يسميون على فكرة النظام في تلفز فروخ نجس. الفروخ ينجز وهذا قدروا على مدار خمس سنين أنهم يبلوكيو قانون. En plus de leur engagement pour les causes communes, ces jeunes veulent désormais incarner la voix de leur région, travailler sur la sensibilisation à l'échelle locale. En mais les vieilles habitudes dans la peau dure, habitués à des formes plus conventionnelles de contestation, certains voient d’un mauvais œil les causes libertaires que les jeunes activistes défendent, ainsi que leur discours jugé trop radical pour une société conservatrice. قررنا إنه إحنا اللي بشنا بدايه وإحنا اللي بش, بش, نا... بش نجيبوه المسرح للحوم إحنا اللي بش نعملو ديزيبانمان عملنا جرافيتي في حي شيكر جرافيتي كان صورة بش الناس تتسائل كان صادم لل... لل... للحومة اللي استنست بالخمود مع انتها استنست بال... باليومي الروتيني حبوا من خلال هن عديوا رسائل لل... للسياسيين اللي احنا مناش ساكتين مشهو التظاهر ونوع من الفنون بالدهن باللي بالبونكارت Dix ans après, les jeunes ne lâchent pas l'affaire. Qui veut rendre hommage aux martyrs suivra leur pas, scandent-ils dans leurs manifestations. Espérons que leur patriotisme et leur détermination feront d'eux les leaders politiques de demain. Merci d'avoir regardé notre vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à faire un tour sur les autres vidéos des haut-parleurs. A bientôt